Ce serpent tigre est en train de s'approcher subrepticement d'un oisillon. Ses parents tentent de faire peur au serpent, mais cela ne semble pas fonctionner. Les mouettes finissent donc par recourir à la seule arme dont ils disposent, leur bec. Une seule morsure serait fatale pour les oiseaux. C'est pourquoi ils choisissent d'attaquer la queue du serpent. Le serpent tigre, lui, continue à s'approcher du nid. La mouette doit maintenant prendre des risques pour sauver son bébé. Elle ignore le danger que représenterait une morsure et attaque la tête du serpent. La stratégie a porté ses fruits. Son oisillon est en sécurité. L'audace avec laquelle les mouettes défendent leurs petits pourrait nous permettre de comprendre pourquoi le serpent-tigre est si réticent à s'en prendre aux oisillons cormorants. Le cormorant varié est deux fois plus grand que la mouette argentée, et son bec est aussi coupant qu'une lame de rasoir. Ils peuvent se révéler extrêmement agressifs. Une attaque de mouette argentée adulte pourrait blesser un serpent-tigre. Mais une attaque de cormoran variée pourrait lui infliger des blessures létales.